Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. On va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va importer le modèle, fichier, importer. On voit que le raccourci c'est CTRL-I, donc j'importe le modèle qui sera en bas de la vidéo. Ouvrir, incorporer, déduire du fichier, aucun. On laisse les paramètres par défaut. Euh, J'utilise la version Inkscape 1.01. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus ou moins du clavier. On peut également appuyer sur la molette de la souris. Pour dézoomer, on appuie sur Shift et sur la molette. Et pour se déplacer dans le document, j'appuie sur la molette de la souris, je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Euh, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc je vais dans objet, je clique sur objet. On voit ici qu'il y a un calque 1. Lorsqu'il est déroulé, on a un sous-calque objet, euh, dans lequel il y a notre image, Voilà, il a été nommé image d'ailleurs, euh, on va cliquer sur le calque 1, on va double cliquer pour le renommer en calque modèle, on va le verrouiller et puis baisser son opacité à 50%, voilà, on va cliquer sur le petit plus de façon à rajouter un nouveau calque qu'on va renommer illustration, voilà, je peux enrouler le calque modèle. On sélectionne bien le calque illustration, sur lequel on va mettre ici un rectangle. Donc on clique sur créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Si vous n'avez pas euh, les mêmes informations que moi, moi j'ai un fond blanc. Donc pour avoir un fond blanc, on clique là-dessus. Pour avoir un contour noir, il faut appuyer sur Shift. Et sur la petite couleur, ici, noire, vous voyez, en appuyant sur Shift, on peut changer la couleur, donc du contour, donc moi je veux une couleur noire, on vérifie bien qu'on a une opacité à 100%, il est possible des fois que vous ayez une opacité à 10, à ce moment là, vous risquez de moins bien voir votre objet, pardon. voir si c'est à 0, de ne rien voir du tout, donc on met bien à 100%, on va convertir cet objet en chemin, donc on clique sur l'utilité les nœuds, et on va cliquer sur ce petit pictogramme là, qui convertit l'objet sélection... sélectionné pardon, en chemin. On va maintenant faire apparaître ici les effets de chemin, on va cliquer sur le petit plus et on va taper arrondi dans la zone de recherche de façon à sélectionner donc cet effet de chemin là. Quand l'effet de chemin est appliqué, on a des petits losanges verts qui apparaissent, on va cliquer ici sur le petit losange vert en bas et on va glisser vers le haut. On fait la même chose ici, on clique et on glisse vers le bas de façon à avoir un objet avec donc les bords arrondis. On convertit cet objet en chemin en cliquant là-dessus. Voilà. On vérifie on a maintenant donc quatre objets en fait c'est quatre nœuds qui correspondent donc euh, aux quatre nœuds de cet objet on va réaliser maintenant avec l'outil courbe de bézier notre euh, clé de sol donc on se met à peu près ici on clique on glisse de façon à faire apparaître une première poignée on se met à cet endroit là on clique on glisse ici on clique on glisse on se met à peu près ici on clique on glisse voilà ici je clique je glisse à cet endroit-là, à peu près ici, ça devrait fonctionner. Ici, ici, à cet endroit-là, et je termine en cliquant en glissant ici. J'appuie sur « Entrée » pour valider. Je sélectionne l'outil « Éditer les nœuds ». Le raccourci, c'est « N » ou on peut également appuyer sur « F2 ». Je fais un « Ctrl A » de façon à faire apparaître les poignées, vous voyez, de mes différents nœuds. Si vous ne les voyez pas, il faut activer ici ce petit pictogramme. Voilà, on va zoomer, donc « Molette de la souris » on vérifie que ici notre euh, notre comment dirais-je notre courbe est à peu près au centre du modèle voilà donc pour cela il faut bien sûr jouer sur les poignets voire peut-être déplacer les nœuds comme ceci donc on sélectionne un nœud on clique dessus on clique on glisse voilà, de façon à pouvoir placer correctement notre nœud là je joue sur les poignets ça, on dirait que c'est pas trop mal pour l'instant, celui-là je vais peut-être, voilà, hop, hop hop voilà, nickel. Euh, je sélectionne cet objet, je vais, je vais le réduire un petit peu, je le copie, donc je vais dans édition copier, on peut faire CTRL-C bien sûr, euh, avant ça j'aurais dû lui faire faire une petite rotation de 45 degrés, alors pour faire une rotation à un objet, il suffit de cliquer une deuxième fois dessus, et on a les flèches de transformation et d'inclinaison, donc on va cliquer sur les flèches de rotation, je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15 et ainsi obtenir une rotation de 45 degrés. Alors comment je sais que j'ai une rotation de 45 degrés En bas ici vous voyez on a des informations et si on clique sur la flèche, on voit ici dans les rotations qu'on a une incrémentation de 15 en 15 lorsque je reste appuyé sur la touche CTRL. Voilà. Donc cet objet, je le copie, donc CTRL-C, je clique sur mon objet, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais choisir ici, dans la zone de recherche, je tape arrondi, automatiquement j'ai l'effet de chemin arrondi, qui s'appelle Corners, là, qui apparaît, donc je clique dessus, voilà, alors c'était pas ça, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas Corners que je voulais, c'était euh, euh, suivant un chemin, alors je tape suivant, voilà, c'est motif suivant un chemin, je clique dessus, je vais coller donc l'objet que j'ai euh, mis en mémoire en faisant CTRL-C. Je vais le coller ici. Voilà. Et on voit que tout de suite, euh, ma clé de sol a changé. Alors ce que je vais modifier, c'est ici. Euh, euh, copie du motif, je vais faire répéter ici. Je peux faire répéter et tirer aussi. Non, je vais laisser répéter, je préfère. Euh, je vais réduire sa taille. Alors pour réduire sa taille, plusieurs possibilités. Donc vous voyez, j'ai sélectionné l'outil Éditer les nœuds, et là je repère un petit rond blanc, et je vais cliquer et glisser dessus. Voilà, je peux réduire comme ça la largeur de mon objet, ou alors j'aurais pu jouer ici sur la valeur. Euh, je vais modifier l'espacement, je vais mettre par exemple moins "-3", non c'est pas assez, Moins "-5", non plus... Ou alors, ce que je peux faire pour modifier la taille de mon objet. Je vais cliquer là-dessus. Et on voit que l'objet apparaît en haut à gauche du document. Donc je le sélectionne avec l'outil d'éditer hein, les nœuds, bien sûr. Je vais cliquer sur les flèches de transformation. Si vous ne les avez pas, vous activez ici ce petit picto. Donc je clique dessus en appuyant sur CTRL. Voilà ce qui réduit la taille de mon objet. Et c'est pas mal comme ça. Donc je zoome. Finalement, je vais mettre une largeur à 1, voilà. Euh, L'espacement, ben, je vais appuyer sur le moins, je vais rester appuyé de façon à ce que... Voilà, ça devrait être pas mal. Alors pour vérifier que les euh, les lignes sont bien l'une au-dessus de l'autre, je peux aller dans affichage et faire euh, mode rayon X. Et on voit que c'est pas trop mal. Là. Je zoome. Alors il y a un petit espace. On peut régler ça très finement en allant peut-être taper 1 ici. Alors c'est peut-être trop, peut-être 0,2. On appuie sur Entrée pour valider. Ouais, c'est parfait ça. Voilà, hop, c'est fait. Allez, on va laisser cette épaisseur-là. Euh, mode d'affichage, rayon X, mode, je le décoche. Voilà. Ce qu'on peut faire, on peut garder cet objet en modèle de côté. Donc je duplique comme ça si je veux éventuellement euh, venir remodifier plus tard cet objet et eh bien je le laisse sur le côté maintenant celui-là on va le convertir en chemin donc je clique là-dessus je clique sur convertir les objets sélectionnés en chemin et je vais maintenant pouvoir appliquer une couleur euh, je vais mettre une couleur rouge voilà donc je veux un dégradé donc pour voir le dégradé il faut cliquer là-dessus et cliquer sur euh, bah, je vais choisir un dégradé euh, linéaire c'est très bien je double clique sur mon objet et vous voyez automatiquement j'ai un dégradé. Moi je veux un dégradé sur chacun des objets. Donc je reviens en arrière, hop. et je vais aller dans Chemin, et je fais séparer. Voilà, et maintenant je resélectionne mon outil dégradé ici. Je double-clique, je re sélectionne tout, hop, alors ça devrait... non, CTRL-Z. Alors le mieux c'est de tout sélectionner, aller ici dans fond et Contour et cliquer sur dégradé. Voilà. Comme ça j'ai un dégradé qui se met sur chacun des objets. Le dégradé, je vais, voilà ils sont verrouillés, c'est à dire qu'ils sont tous associés. Je vais cliquer ici sur la couleur euh, rouge avec un alpha, une opacité à, à 0. Donc je mets bien l'opacité à 100% et je vais changer la couleur, je vais mettre cette couleur là. Voilà. On a maintenant un dégradé sur chacun des objets. Petite astuce, si vous souhaitez modifier l'orientation du dégradé, eh bien on peut faire une petite rotation de notre objet. Mettre une couleur unie sur l'ensemble des objets. Recliquer ici sur dégradé linéaire et vous voyez, j'ai le sens de mon dégradé qui est toujours à l'horizontale, mais étant donné que j'ai fait une rotation de mon objet, ben le dégradé euh, a changé d'orientation. Hop, mettre une couleur rouge à 100%. Voilà. Voici pour euh, ce qu'on souhaite également faire. Voilà, si, si je veux que cette partie-là passe au dessus, là, je vais sélectionner. Donc tous mes objets, en appuyant sur Shift et sur chacun des objets, ou en faisant une petite zone de sélection peut-être. Voilà. Je désélectionne, désélectionne ces nœuds-là. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Et cette partie-là, je vais le projeter vers l'avant en cliquant là-dessus. Euh, voilà, donc pour ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.